Bonjour à tous, bienvenue dans ce second tutoriel pour Mandelbulb 3D. Eh bien, euh, aujourd'hui nous allons voir une option qui nous permet de faire de très très belles images. C'est le brouillard sur itération. Alors, euh, je vais directement vous donner un aperçu de ce dont il s'agit. Voilà. Nous partons du fait que vous avez déjà quelques connaissances de l'interface. Donc, Nous allons dans les lumières, Dynamic Fog. Comme vous pouvez le voir, quand on rajoute du brouillard, cela donne cet halo lumineux dont il vous suffit de changer la couleur. Très simplement. Voilà, et mettons un fond noir ça donnera beaucoup mieux voilà alors nous avons plusieurs possibilités pour euh, appliquer ce ce brouillard voilà, comme on peut le voir il se met automatiquement lorsque je zoome Relançons le calcul. Et hop. Maintenant, ce que l'on aimerait bien, c'est pouvoir agir un peu dessus. Parce qu'ici, bon bah on est assez limité comme on peut le voir. Même si ça permet déjà de faire de très belles choses. Mais il y a moyen de nettement, nettement l'améliorer. Pour ça, c'est très simple, on va dans le navigateur 3D, divers, et ici on peut voir Dynamic Fog on It Iteration. Donc euh, 106, c'est énorme, d'ailleurs en principe, vous voyez, si vous voulez augmenter, vous ne savez pas, c'est normal, le maximum en principe c'est 100. Et ici, juste à côté, il est sur 0. 0 ça veut dire que le l'effet en fait n'est n'est pas appliqué tout simplement il met le brouillard euh, par défaut de base si maintenant vous commencez à modifier en fait ce qu'il se passe c'est que le le brouillard quand il est mis sur 0 s'applique de manière plus ou moins uniforme en fonction de là où est la caméra il analyse sur quelle itération il vaut mieux appliquer le brouillard pour euh, pour donner un effet et qu'il soit visible donc ici si on augmente bon bah sur l'itération 1 nous sommes à un niveau beaucoup plus fort de zoom néanmoins on peut voir ici en haut à droite de légères lignes bleues qui indiquent que le brouillard euh, est là mais euh, tellement faiblement qu'on ne sait pas le voir si on passe sur 2 à, à l'itération 2 là il est bien visible lançons le calcul et on voit directement la différence revenons à notre prévisualisation augmentons encore Hop là. vous pouvez toujours voilà. ça sera plus facile 3, 4, 5 6 et comme vous voyez à chaque fois le brouillard s'applique à une itération différente prenons par exemple l'itération 4 voilà lançons le calcul pour avoir une idée de ce que cela donne là on peut bien le voir appliqué partout Maintenant, si vous voulez modifier la manière dont le brouillard est appliqué sur cette itération, c'est le bailout ici. Ce ne sera peut-être pas fort visible en se mettant sur l'itération... Ah oui... voilà vous pouvez voir en augmentant que le brouillard bouge aussi légèrement il faut faire attention avec ces valeurs parce qu'il vaut mieux parfois passer à l'itération suivante par exemple hop, 5 et alors repartir avec des valeurs très basses ou très hautes mais euh, ce système a ses limitations aussi naturellement et voilà, quand on arrive à des trop hautes valeurs le, le, la forme même de l'objet s'en trouve modifiée et on obtient des résultats totalement aberrants au calcul il y a toujours moyen d'améliorer la forme mais bon le résultat peut donner bien euh, malgré tout si si on joue avec la qualité mais euh... Il faut faire assez attention et en général éviter les trop hautes valeurs. Voilà, revenons à des valeurs correctes. Vous voyez si... La valeur est trop petite. Nous avons le même problème que lorsqu'elle est trop haute. Donc les formes perdent énormément en détail. Euh, si, euh, il n'y a pas trop de bruit et que les formes sont assez jolies, ne pas oublier, c'est parce que j'ai mis euh, Smooth normal, Normals à 4. Euh, ce que fait en fait cette option, c'est simplement euh, lisser les, les objets de façon à ce qu'ils soient plus jolis. Tout simplement. Si maintenant nous venions à le remettre à zéro, je ne suis pas certain en fait que ce soit plus moche, mais dans beaucoup de cas, ça le sera. Faisons le test immédiatement. Le calcul sera beaucoup plus rapide. Ouais. Mais la différence n'est pas flagrante. Enfin, toujours est-il que ce qui nous occupe, le brouillard volumétrique, n'est pas du tout présent. Ou beaucoup trop fort. Donc voilà, ce moyen-là est, je pense, le moyen le plus simple pour, euh, pour jouer avec la lumière volumétrique. Avec le brouillard volumétrique euh, sur itération. Donc, si nous prenons maintenant une autre formule, cette bonne vieille éponge... Où es-tu Ici, hop. On fait un reset de la position pour avoir notre forme de base. Voilà. Donc si je mets le brouillard. On le voit bien. Si je change d'itération, on ne le voit plus, ce qui est, voilà, pour avoir une petite idée de l'itération à laquelle vous vous trouvez euh, quand vous travaillez sur euh, un objet, euh, vous pouvez ici en dessous, <tousse> ah non, pardon ce n'est pas là, c'est ici là où il est mis euh, max iteration 60 vous remarquerez que si vous descendez il y a de fortes chances que votre objet commence à se modifier fortement en approchant de l'itération sur laquelle vous avez euh, sur laquelle le, le brouillard volumétrique a commencé à vraiment donner quelque chose par exemple, si je vais me mettre ici. J'envoie. Et voilà. Si nous allons sur 17, plus rien parce que nous sommes à l'itération 17. Si maintenant je diminue, 15. Voilà, il faudra que je passe à 14 car c'est la dernière itération sur laquelle nous pouvons avoir un effet réaugmentons de quelques-unes voilà Et voilà, ça devrait donner bien. Fermons cette fenêtre, modifions la taille euh, en 16.9, c'est parfait. Voilà. Et lançons le rendu. <coughs> Pardon. Là, naturellement, les ombres ne sont pas encore calculées, ce qui donne cet aspect moche. Et Voilà. Bon, c'était une, une image test, mais cela a permis, j'espère, de vous faire comprendre comment appliquer le brouillard volumétrique, qui est une option qui permet vraiment de de donner de très très très belles choses. Euh, N'hésitez pas à l'utiliser, à faire des essais, de temps en temps cela ne donnera rien du tout, vous ne comprendrez pas pourquoi, ce n'est pas grave. Réessayez d'une autre manière et petit à petit ben, vous arriverez à, à l'appliquer et à jouer avec. Voilà, tutoriel numéro 2 terminé. A très bientôt pour une, euh, pour une nouvelle vidéo dont je ne sais pas encore du tout le thème, cela dépendra un peu de ce que vous voulez savoir à propos de ce logiciel ou d'autres logiciels. Euh, J'envisage des tutoriels pour euh, Mandelbulber, pour euh, Structure Synth, peut-être pour Blender, euh, cela nous verrons par la suite. Eh bien, bonne journée à tous